Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle émission Bomber Show, l'émission dans laquelle on teste des objets insolites. On reçoit des invités insolites également et le premier invité, puisqu'il y en aura deux aujourd'hui, c'est Scorp. Comment tu vas Salut, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Dis-nous Bah toi. écoute, moi je suis illustrateur et graphiste freelance. Ouais. Donc euh, je customise des, des objets, j'ai euh, ouais. fait la planche de skate de, de nosman la dernière. Ok. Et puis euh, et puis voilà quoi, genre ouais. je, je dessine un petit peu partout, ça ne rapporte quoi. N'importe quoi, genre euh, un casque comme ça, Ouais, c'est possible. Ah bah comme de par euh... hasard il était là, ça tombe bien. Du coup, le premier défi aujourd'hui, je vais te laisser mon casque, un casque bol qui me sert pour le okay. BMX, le street trial. Et qu'est-ce que tu peux en faire T'as déjà des idées Moi, je ouais, t'ai juste bah... imposé de reprendre le logo bomber show, la bombe, tout ça. Après. Carte blanche. Il y, a, il y a de la belle surface, du coup je pense que je vais pouvoir travailler sur le côté. Ouais. Un petit peu comme on fait euh, des tatouages sur, okay. sur les crânes. Ok. Ça pourrait être, euh, <rire> tu veux me faire un tatouage là ouais. okay. <rire> Et du coup bah, après un pro quoi, on va faire un truc cool assez coloré un peu. Euh, ouais, je bien. Dans ce que tu as l'habitude de il faut de Il te faut combien de temps pour faire ça à peu près Bah je pense que si je m'énerve un petit peu dans, ouais. dans la journée ça va être fait. Dans quoi. la journée Ouais. Je... Ok, on te lance le défi. Là, on va continuer notre émission, ça va peut-être prendre la journée. Toi, tu vas te filmer de ton côté, on t'a laissé une caméra. On se retrouve à la fin de l'émission et on voit le résultat. Feu, ça marche. Allez, Merci. ça c'est ton défi. À tout à l'heure. Du coup, on enchaîne la nouvelle rubrique, ça va être avec le deuxième invité et je vais accueillir un BMXeur que vous connaissez sur YouTube, Philippe Canteno. Salut mec. Yes. Tu vas bien Ça va la forme Ça va super. Bah à toi, vas-y à toi de te présenter en quelques mots. Eh bien écoutez, moi je m'appelle Philippe Canteneau, je fais du BMX Freestyle ouais. depuis à peu près 10 ans. Et maintenant, ça fait quelques temps que je suis sur YouTube, que j'essaie de partager ma passion du vélo à tout le monde. Ouais, j'ai vu ça et ça marche très bien, donc suivez-le sur sa chaîne. Et aujourd'hui, on va pas faire du BMX. J'avais envie de faire ça, il y a une rubrique qui s'appelle crash test, on va tester des engins, plein d'engins électriques, des skateboards, des one wheel, des trucs, t'as déjà essayé euh, Non, j'ai fait des la trottinette électrique une fois, ouais. Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce que t'es en Ouais, ouais j'ai essayé de te trouver des trucs un petit peu un peu freestyle comme thème. Déjà juste les noms que tu m'as dit, je connais pas là, one wheel, okay. une, une roue, ouais, ouais, ça plaît. avoir de l'équilibre. Et ben on va dehors, on attaque le jingle, la rubrique crash test, c'est parti Bon Philippe, on est dans la rubrique crash test, ouais, je t'ai récupéré trois engins exceptionnels. Le premier, c'est une trottinette, c'est le une magasin plus. Urban 360, on les remercie directement qui nous a prêté ces trois engins. Donc là, la première, c'est une trottinette qui va 45 km h C'est un peu beaucoup. Hein. Le système, en gros, tu accélères avec une petite gâchette tu vois, qui est ici, okay. tu freines pareil à l'envers. Donc c'est un petit peu compliqué, pas, pas comme les trottinettes normales, donc il euh, y a une petite subtilité. Ce sera peut-être le plus simple pour nous. Il y a un guidon, il y a des roues, c'est ce qui ressemble à peu près au truc normal. Le deuxième, s'appelle le one wheel. C'est celui qui me fait le, vraiment le plus peur. J'ai jamais essayé de ma vie. T'as essayé ça Pas du tout. Non, moi, ça, j'ai trop hâte de l'essayer. En gros, c'est comme un skate t'as une roue et tu te mets en avant, ça avance. Tu te mets en arrière, ça recule. J'ai peur. On va essayer de faire un truc, tu vois, comme ça. <rire> ça va très vite aussi. Okay. Et le troisième, c'est un skate électrique qui va très vite aussi, qui se manie avec une gâchette. En gros, si tu veux, t'appuies là et t'appuies en avant. Hop là, dans le caméraman, tu vois. <rire> voilà, et ça, ça va très vite. Et la particularité pour vous, les gens qui nous regardez, c'est que là, on est sur une terrasse en bois qui glisse énormément. Donc potentiellement, il y aura de la chute, ça va être dangereux. Il y aura euh, un, un peu de pluie. J'ai envie qu'on se lance un défi. On n'a pas du tout essayé les engins. Ça part d'ici. Au fond, vous voyez, il y a des plots. Il va falloir faire le tour. Ce qu'on se fait, c'est le petit challenge du jour. Un petit chrono. On fait le cumul des trois engins. Okay. Et on voit qui va le plus vite. D'accord, ça va. Ça te marche. va Bon, bah écoute. Que le défi commence. on lance un chrono, le cumul des trois engins, on va voir qui va le plus vite, c'est parti. Qui veut commencer On se fait le petit bah, de d'habitude, celui qui perd il commence C'est ça. Ok, allez. Shifoumi, Chifoumi. Shifoumi, -mi. -mi. Mi. Ah là là là, là. Du coup, bah, je commence, allez c'est parti. Euh, on a le droit à un ordre stratégique ou pas bah, Je pense qu'on... Moi je vais prendre trottinette parce que je me dis c'est là où je pourrais gagner un peu de temps, après... Euh... Ouais, bah dans le sens one-wheel et skate, vas-y. Ok, ok. Oh, j'ai la pression, là. Tu veux que je te donne le départ ou... Ouais, quelqu'un <rire> fait un départ. Vas-y, tu me fais un 3, 2, 1. Ok. Bon, t'es prêt Ouais. Ok. 3, 2, 1, c'est parti Allez, Oh, ça, ça merde me <rire> Oh, le drift, le drift Hop Le retour Le retour Oh Vite Faut changer, faut changer Ah, d'accord, voilà. on n'arrête pas le chrono, ah, ouais, ouais, on n'arrête pas, on pas, on n'a pas le temps, là. <rire> Ok. Oh, là, faut que j'arrive à prendre du speed. Ouah ça fait flipper. Il est trop allé. Admire fond. le virage. Admire le virage. Oh, oh, oh c'est pas loin. Là. <rire> je vais tomber la terrasse. <rire> c'est reparti. Alors là, le virage. Attends, c'est chaud ça. Descendre. Allez. T'as la pression là un peu là. Je crois... Où ça va, Où ça va. La ligne droite, le finish! Wouh! À la fois Ah, à je fond. suis mourir, attends, il faut freiner derrière! <rire> 55 secondes! Moins okay. d'une minute pour faire. Moins d'une minute. minute! Bon, bon là, ouais, franchement, là, là, là. je suis content, je suis pas tombé, là, c'était un petit peu chaud euh, là-bas. <rire> bonne chance, on est faire play, le sport oh, merci avant beaucoup. tout. Bon, bah allez, bonne chance, chrono, 55 à battre. Hein. Ready? Non, mais c'est pas grave! <rire> faut pas réfléchir à ce moment-là. <rire> ok, chrono, 3, 2, 1. Allez, hey, go! Oh, oh, oh, oh. Allez! Le virage, oui, le drift. Oui! Ça glisse! Eh, c'est propre! On voit qu'il a l'habitude de la trotte là. Bien, bien garé. Eh, il l'a fait bien. Ah, tu prends le skate déjà? en deuxième. Bah, euh, C'était le plus proche de moi. Tu <rire> verras, c'est le virage le plus marrant. J'arrive pas à tourner! <rire> Yes, la technique pour remonter. Ouais, oh. Tu verras, faut s'arrêter après. Ok. Ça va. Reste là toi. <rire> <rire> là c'est le plus dur. Là c'est le plus marrant celui-là. Ok. Allez. Vas-y. Vas-y. Vas <rire> Vas hey, bon. hey, ça est gère. Bon. Hein. Oh putain. Oh putain. Allez le virage. Oui. Oui. Oui. oui. Allez ah. Combien le temps ah oh, 55, 56, 57. Oh, oh Oh, oh, oh, oh J'ai entendu que j'ai perdu. Et ça top Voilà le temps à parler. Combien Une minute 4 Ouais. Une minute 4. Quasiment 10 secondes de plus. C'est pas bon. Ça t'a plu ces engins C'était cool. Dangereux mais c'était cool. J'ai adoré le one wheel. Honnêtement, avec plus d'entraînement, je pense qu'on peut s'amuser. Il y aura un autre défi tout à l'heure, tu verras avec des cônes. Je t'en dis pas plus. Ok, ça marche. Mais ça va être sympa. Allez, on en dans le plateau. C'est parti. Yes de retour en plateau. C'était pas facile aimé. truc. Hein. C'est oh. plus simple les vélos. Hein. Ouais, un, ouais. Peu, un peu dangereux quand même. <rire> L'équilibre. Ça va. On s'est pas fait mal. Tout va bien. Alors, on retourne sur toi, Philippe. Dans ton jardin, alors je sais pas, tu vas nous expliquer. Tu t'es construit euh, un terrain ça. de BMX Freestyle. Ça. De Dirt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Tu as ramené des images en même temps qui vont illustrer. Alors c'est pas vraiment dans mon jardin, c'est ah. à quelques, allez à un kilomètre de chez moi. Okay. En fait, chez moi j'ai aucun skatepark pour pratiquer, ouais. aucun skatepark correct on va dire. Ouais. et non, beaucoup, à la base, et en France, malheureusement, bah, c'est ça, on manque vraiment, de, ouais. on manque de structure. En tout cas par chez moi en Picardie il n'y a, a pas grand chose. Ouais. Et à la base je cherchais juste un endroit où me faire une bosse ou deux pour m'entraîner, mm -hmm. euh, pour, pour, pour délirer un petit peu avec les copains. Ouais. Et j'ai fait une bosse, deux bosses, trois bosses. Puis un jour le propriétaire est arrivé, et m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais là bah écoutez monsieur, je me suis installé chez vous euh, complètement par hasard en fait. Ah c'était pas chez toi là-bas. C'était genre tu es ah, allé pas, sur un, un champ et tu as dit je fais un terrain ici. on t'a rien demandé. En gros, c'est ça. Peu... Il y avait un terrain de motocross qui était juste à côté ouais. avec une partie qui n'était pas exploitée. Je me suis okay. dit bon, vu qu'il y a des motos, ouais. une petite bosse Bélo, de vélo, bon. ça va pas les, okay, les déranger. Ouais. Ouais. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, ça ne les a pas du tout dérangés. Et hum. maintenant, mon terrain est plus grand que celui de moto juste ah à ouais. côté. Et ça fait quatre ans qu'on s'y met à fond en fait. Et j'ai la chance d'être tombé sur un propriétaire, à la base, je pas vraiment son avis ouais. et je suis tombé sur le mec le plus sympa du monde parce que ça fait quatre ans qu'il me laisse faire totalement d'accord il t'a laissé le terrain en fait et il t'a dit euh, fais-toi plaisir c'est euh... un terrain qui n'est pas constructible ouais. pas cultivable ouais. je peux même pas mettre des animaux dessus alors ah, bah, ouais. voilà. okay. donc, donc, donc, euh... par contre creuse, on trouve des trucs de ouf mais est-ce que t'as tout fait à la main ou t'as fait appel à des engins euh... alors euh... comment as... comment t'as réussi à tout construire déjà tout seul avec des potes euh, des à la base j'étais tout seul mais forcément commençait à y avoir euh... ouais. il commençait à y avoir des boss sympathiques à rouler donc les gens ils sont un petit peu ouais. tous ramenés ils sont passés d'air un peu des riders et tout ouais voilà c'est ça ouais. et euh, j'avais beaucoup de chance parce qu'il y avait beaucoup de terre sur place en fait c'est un terrain qui servait euh, euh, c'est que du remblé. tu sais quand ouais. par exemple tu as des travaux quelque part ouais. ils savent pas quoi faire de la terre ouais. ils viennent l'acheter là donc en fait sur le terrain tu avais déjà plein de tas de terre partout ok et j'ai juste, juste creusé dedans ouais. parfois quand j'ai un tas de terre à bouger j'appelle un tracteur ou quoi mais okay. franchement c'est Allez, j'ai dû louer cinq fois une machine pour faire mes bosses okay, en quatre bien. ans. Et alors, comment tu arrives à, à trouver des fonds pour euh, construire ça Est-ce que tu le fais tout en tes fonds propres Ou tu arrives à trouver des sponsors qui peuvent t'aider euh, Comment J'ai vu en plus là que tu commences à créer des, des, quand même des gros modules avec des rampes de départ assez hautes, ouais. des trucs… Euh... On a une rampe qui fait 5 mètres de haut quand même. Ouais, j'ai vu là dans une de tes dernières vidéos, comment… Comment tu fais Eh ben en fait euh, c'est le bouche à oreille. J'ai quasiment rien dépensé dans le terrain. C'est pour ça qu'on appelle ça la recyclerie ouais, en fait. ouais. Dans mon entourage, tout le monde a fini par savoir que j'avais ce terrain là. Ouais. Tout le monde sait que j'ai besoin de, de bois, de palettes, de, de moquettes pour protéger les bosses. Ouais. Et du coup, euh, parfois il y a des gens que je connais pas mais qui ont entendu parler de bas de l'histoire, et ils arrivent ouais. avec un camion chargé de bois, et ils me le déposent au terrain. Trop bien, c'est okay. un truc de ouf. Une fois j'arrive, j'avais un tas de bois géant, et <rire> je ne savais pas, pas d'où ça venait, qui ouais. m'avait donné, et j'ai construit une rampe de 5 mètres avec, en fait. Trop bien. C'est ça, c'est ouf. Ok, bah, c'est une super histoire. En tout cas, merci aux propriétaires, à tous les gens qui, qui acceptent comme ça aux riders, parce que c'est vrai, tu l'as dit en début, euh, en France, on manque souvent d'infrastructures. Et justement, on va s'intéresser bah, aux jardins des pro-riders, ou en tout cas des riders, puisque certains ne sont pas pro-riders. On va faire le tour du monde et là, on va donc lancer une nouvelle rubrique, c'est euh, les jardins des riders, genre les jardins de rêve des riders. Parce qu'il y en a, ils ont des, ils ont des spots de, de rêve. De fou, quoi. Ah, ouais. Ok, jingle. Et alors, du coup, on attaque avec euh, le skater professionnel américain euh, Ninja Houston, je ne sais pas si tu connais, je, je un vois, des meilleurs mondiaux. Il a gagné plusieurs fois les X Games. Chez lui, il habite à Los Angeles, il a une villa, Ça mais qui vaut des hein. millions de dollars. Et dans son sous-sol, il s'est construit le skatepark, je pense que tous les skateurs voudraient avoir. Là, on voit les images. En fait, le mec, bah, voilà, il a mis tous ses sponsors, il s'est fait son truc, c'est couvert, ses... Donc, euh, je pense qu'à Los Angeles, il fait chaud. Donc, pour lui, c'est peut-être même climatisé. Nous, on cherche un chauffage, mais lui, voilà, il se met bien. Et sa vie-là, en plus, on voit la vue, là, juste magnifique. Donc ça c'est un skiteur, mais pour toi je vais te faire plaisir. Je pense que Logan Martin ça te parle. Ah bah oui oui. Carrément. Voilà. Et puis ce qu'il a fait récemment c'est pas passé incognito. Et là donc du coup tu sais un peu l'histoire de, euh... de, de son jardin justement. Alors, en fait l'histoire il a parlé de rien à personne. En tout cas moi sur les réseaux sociaux j'ai rien vu. Du ouais. jour au lendemain il a posté une vidéo. Il avait un skatepark de malade. Voilà. C'est il a pas fait euh, il a pas spoilé le truc où il ramenait module par module. Ils ont mmh. coulé une dalle de béton géante, un ouais. sol super lisse. Mmh. Ils ont mis les modules, enfin les modules que lui il avait besoin donc ouais. rézi énorme quarter, énorme fanbox, énorme spide, tout ce qu'il lui faut pour s'entraîner pour, pour les plus grosses compétitions, pour les JO. Ouais, juste un truc de fou. Et en cherchant justement ce reportage, donc là c'est chez lui en Australie, il s'est construit ce skate park euh, dans son jardin, hein, je crois que c'est son jardin, C'est de chez lui. Et là j'ai vu récemment que euh, le comté, donc c'est sa région, on va dire de Logan, qui s'appelle bah, d'ailleurs comme son nom, du coup ça s'appelle le skate park euh, Logan Council, il s'est construit genre le skate park de ses rêves pour aller aux Jeux Olympiques, genre euh, avec la Fédération d'Australie. Je sais pas si tu l'as vu dernièrement, euh, truc le truc béton. L'immense skatepark blanc. Ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais. ça. Et là, on voit les images, c'est juste, je pense, pour toi, le paradis. Ça me fait même peur en vidéo ah. tellement les modules sont gros, en fait. Bah Là, vrai. on a l'impression que ça a été construit pour lui, parce que tu vois même pas un gamin qui s'amusait là-dessus. C'est ah ouais, genre des rampes à 3 mètres de haut minimum. Tu as marqué JO 2020 sur ouais, le côté d'une rampe. Ouais, je pense ça, que le skatepark est prêt vu. pour… Il est prêt. Il est prêt. Voilà, qui est un peu plus en avance de ce côté-là niveau BMX. Euh... Mais en France, on se laisse pas abattre. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui se construit, on effectivement, vieux, ouais. tu penses euh, à Montpellier C'est ça. ça bah alors là, on dérive un petit peu puisque normalement, on est plutôt dans les jardins des riders. Moi, je pensais plutôt au YouTuber, BMXer, Vodka, qui lui, un peu dans ce délire-là, s'est construit, pas derrière chez lui, mais derrière euh, ses studios, on va dire. Son skate park, j'ai eu l'occasion d'y aller, il y avait la résie, il y avait tout, c'était franchement idéal pour, pour apprendre les tricks et tout, et franchement, en votre cas, il s'est fait un truc génial, je ne sais pas si tu y allais déjà. J'y suis allé il y a deux ans à peu près, ouais. et j'ai trouvé ça top. En tout cas, pour lui, c'est top, parce que ouais. les modules, sont... il a vraiment fait les choses comme lui, il avait besoin pour ouais. apprendre ses figures. C'est top. Voilà, et, top. Voilà. et voilà, et ça, c'est un jardin, enfin, c'est le spot dans son jardin, quoi, c'est pas ouvert au public, c'est juste le mec, qui s'est créé ça pour lui, pour son fun, et, et trop cool, quoi. Et ça, justement, il y a un Américain qui a fait la même chose, il s'appelle Uchi. Bilo, alors moi je le connaissais pas, je sais pas si ça te parle. non. Euh... C'est voilà. Alors je crois pas que ce soit un professionnel, je suis pas connaisseur là-dedans, mais c'est un américain, il est aussi photographe et vidéaste. Le mec il voulait se construire euh, sa maison, c'est une petite maison là typique américaine, et plutôt que d'avoir son jardin, il s'est dit, bah écoute, je me fais deux gros, euh, deux gros spines, je sais pas comment ça s'appelle, genre ça fait un, un W là. D'accord, une mini à spine. Une mini à spine. Ouais, voilà. Et là on le voit, genre le mec il s'est juste régal, enfin euh, pareil. Le mec c'est juste pour lui dans son jardin, il s'est dit, vas-y. C'est une petite rampe. Ça fait plaisir. Ça. Et on finit avec le, les deux derniers. Il y en a encore deux. C'est Ryan Williams. Pff, je sais pas si tu l'as vu aussi. Pareil, lui, c'est pas un skate park. Il aurait pu se faire son skate park, mais bon, en Australie, il en a déjà pas mal. On a plein, il s'est fait, le mec, il s'est coulé une dalle, pareil, et il s'est fait deux gros airbags. Un airbag en réception et ça. un truc immense. Où là récemment, justement, il y a eu le premier quadruple backflip. En BMX, ouais, c'est le ça. premier, je crois. Euh, non, c'est le deuxième. Deuxième. C'est le deuxième. C est... C est le deuxième. Okay. Oui. Comment il s'appelle le premier qui a fait ça Jed Mildon. Ah oui, okay. qui a fait ça ah, à... Pastrana est Pas ouais. okay. Qui lui aussi. Ouais, un spot ouais, ouais. de rêve dans son jardin. <rire> ouais. Bah ça, ça, on aurait pu en parler. Pas mais bon, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, donc euh, j'ai pas choisi de, de prendre celui-là, mais ça fait plaisir. Et le dernier, enfin deux BMXers à la base, c'était Barry Nobles et Caroline Buchanan, qui ont construit euh, aux États-Unis dans leur jardin. Euh, une espèce de petite pump track euh, dirt. Ok. Voilà, là on voit, on voit les vidéos justement. Regarde, ils sortent du garage, paf, ça tombe sur leur champ de, de boss. D'accord, ça je connaissais pas. Trop stylé. Ouais, bah ils s'ont fait plaisir. Ça t'as plu cette petite rubrique C'était super sympa, surtout ouais. de voir à quel point, tant qu'ils ont de la chance. Enfin, ouais. c'est pas que de la chance, c'est surtout mm -hmm. ils se sont donné les moyens pour, pour voir ce qu'ils ont. Sur ouais, c'est ça. Alors je sais pas, là on a parlé beaucoup d'Australie, euh, d'États-Unis, toi qui es dans le milieu du BMX, est-ce que peut-être qu'ils sont plus avantagés là-bas Qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression qu'en France, on a un petit peu de retard sur ce euh, genre de truc. Ouais, carrément. C'est beaucoup plus démocratisé là-bas, j'ai l'impression. Ouais. Et vu les… Je sais pas si c'est une question d'argent ou quoi, mais quand je vois les structures qu'ils ont là-bas, ouais. euh, je pense que c'est juste qu'ils ont plus l'habitude d'être dans les sports extrêmes. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, ouais. peut-être plus de terrain, peut-être plus de facilité, je ne sais pas. Bon, en tout cas, bah, voilà. j'espère que ça vous a plu, cette rubrique où on allait un petit peu dénicher les spots des riders. Maintenant, Philippe, on retourne sur le terrain. On va les rider, c'est à nous maintenant, ça nous a motivé de voir ça. On va se lancer le défi du jour. Vous allez voir, c'est un truc que j'ai vu sur Instagram des mecs qui essayent de faire des tricks en relevant des plots de chantier. Voilà, c'est un peu un bowling inversé, si tu veux. On voit encore Donc, euh... ouais, je pense pas qu'on va se faire mal, mais <rire> ça va être sympa, tu vas Donc, c'est le défi du jour, c'est parti, jingle. Allez! Le défi, Philippe, on va utiliser ce pot de chantier. L'idée, on l'a vu sur Internet. On le couche. Le but, ça va être de le relever. OK. Si on est chaud, on en fait un. Un, deux. Si on est très chaud, on en fait deux. Si on est très chaud, on en fait trois. On verra. OK Il a massacré le plot. Oh, il oh, y, y avait presque. ça. <rire> Et Oh Oh, bien joué, tu me le mets dans mon axe, c'est sympa, <rire> merci. Oh non On cesse un essai sur un sol différent. Ok. Ah bah ah, oui C'est te... le sol hey. Bah oui, c'est le sol C'est le sol voilà. Écoute, franchement ça vient voilà. de là Bon bah vas-y, à toi hein. Moi ouais. mon défi il est réalisé. à ah, Philippe, hein. c'est bon, moi je fais le job. Je hein. l'avais dit, <rire> le sol, voilà. Oh toujours un peu trop voilà Wouh yes. En fait, il fallait qu'ils soient de travers pour moi. Ah ouais. C'est okay. Trop droit, euh, voilà. Bon bah écoute, le défi est réalisé, sauf qu'on les a levés, je te propose un dernier défi. Food jamui pour les rebaisser. Ça te va Ah oui ils vont ils vont dégager là. Bah on les dégage de toute façon c'est terminé. Après ouais. on retourne en plateau, vas-y, un dernier. Parti, on le studio. Voilà c'est la fin de ce deuxième épisode j'espère que ça vous a plu, pensez à liker et surtout dites-moi dans les commentaires quel invité vous souhaitez voir pour le troisième épisode. Encore un grand merci à Philippe et à Scorp. Scorp, t'as pas eu le temps de terminer le casque. Alors ce qu'on va faire c'est que je vous donne rendez-vous sur Instagram le casque qu'il va nous faire, il sera en jeu concours, on va le faire gagner à un des abonnés. Ça fait plaisir, ils ont de la chance, t'as raison. Voilà donc je vous dis à une prochaine, pensez à vous abonner. Ciao les gars